Salut à tous, c'est SamCraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de Dans les coulisses de la Fuse City. Dans cet épisode, nous allons améliorer ma maison qui est dans mon plot, que j'ai acheté vraiment pas cher. Nous allons visiter le triangle des... Et euh, on va passer aussi aux news, euh, ce qui se passe, les actualités sur EarthMC. C'est parti Alors, le triangle des Bermudes est un triangle situé aux Bermudes. Je crois que vous l'aurez remarqué rien qu'à son nom. Alors, aujourd'hui, nous allons nous diriger là-bas en premier. Pourquoi le triangle des Bermudes Parce que tout simplement, le triangle des Bermudes est réputé pour avoir eu beaucoup d'incidents étranges. Il y a eu beaucoup de crash d'avions et beaucoup de naufrages de naufrage bateaux. Ok, les gens, donc là maintenant, je suis aux alentours de la Floride et de la région de Cuba. Alors, j'ai fait un très long chemin pour en arriver là, et on est presque au triangle des Bermudes. J'ai découvert une structure qui pourrait très bien nous intéresser. Nous approchons donc de cette fameuse structure structures, et à ah, ces tendeurs et en cobble. Magnifique, je déteste quand, quand les structures sont tendeurs té en cobble. Ah, mais c'est tout cassé, c'est vraiment dégueulasse. Oh, mais c'est tellement horrible, je m'attendais à quelque chose. J'ai fait tout ce chemin pour cela. Ah Je suis tellement triste, en vrai. Euh, j'ai passé euh, des moments en Groenland en Finlande partout partout j'ai même fait j'ai même failli faire la traversée de l'Atlantique pour ça ah bah tiens il y a Fuse ah mais bah c'est mignon ça bon je crois qu'après cette vidéo cette construction ne va pas rester longtemps parce que avec les anti Fuse qui regardent cette vidéo bah ils vont la complètement la détruire bon je vais faire je vais, je vais prendre le soin de l'envoyer aux gens sur Discord comme ça au moins ce sera fait Oh mon dieu Alors, j'ai trouvé le meilleur shop de toute l'Australie. Vraiment, tout ce qu'il y a, c'est entre 1 et 10 gold. C'est incroyable. Par exemple, regardez ce spawner. Il, est vra... il coûte vraiment pas cher. Là, il me dit, tu veux quoi Je lui réponds, tout. Parce que je veux vraiment tout. tout être après... Avec mes 38 gold, je peux m'acheter la ville, là. C'est tellement, c'est tellement, un prix cassé. C'est vraiment incroyable Donc franchement je vous le recommande Si jamais vous les euh, de, ah, Si jamais vous cherchez un shop pas cher Ou bien si tout simplement Vous êtes débutant Et que vous êtes à la recherche de stuff Pas très cher juste en votant Ok alors j'ai ramené un ami à moi Ce qui s'appelle CTH103 Qui va m'aider à la construction de mon plot Alors déjà je l'ai bien amélioré Bon j'ai améli euh, amélioré Deux imperfections c'est tout et sinon, je vais encore plus l'améliorer, je vais faire des énormes étages souterrains. Je vais même essayer de faire un shop pour avoir un petit peu de gold et arrêter de, de faire le radin et de juste voter. De plus en plus de nations font la paix avec la nation Queensland. Cela augmente fortement nos relations économ économiques internationales. Assisterons-nous prochainement à une surpopulation des zones alentours à la Fuse City Je pense bien. Car regardez cette comparaison de la première map à la deuxième map. La première map date de mai 2019 et la deuxième map date d'aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Libération de la queue sur Hortem-C. Avant, ça prenait 25 minutes pour pouvoir arriver en première position. Maintenant, ça n'en prend que 30 secondes. C'était tout pour la City News. Bon, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'aimez pas mes autres vidéos et que vous aimez juste dans les coulisses de la FUSITY, je vous conseille d'activer les notifications personnalisées. Et moi, je vous dis à plus. C'était Samcraft 3.